Très bien, écoutez, je vous propose de, de débuter. Nous avons de, de la lumière, nous avons du son et nous avons de, de l'image. Bonjour à toutes et à tous, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je remercie également et je salue les personnes qui suivront, comme, comme pour chaque Assemblée Générale, la retransmission en différé de cette, de cette Assemblée Générale. C'est la première de l'année universitaire 2018-2019. La dernière fois où nous nous sommes retrouvés, c'était le 13 juillet, 13 juillet dernier. Voilà une assemblée générale des étudiants et des, et des personnels pour partager avec vous un certain nombre d'éléments euh, au travers d'une petite présentation et de prendre, comme à l'accoutumée également, un, un temps pour échanger euh, ensemble à l'issue de, de la présentation. Je souhaiterais, je pense personne n'en sera, sera surpris, ouvrir cette assemblée générale pour proposer un point, il sera essentiellement quantitatif, mais sur la rentrée universitaire 2018-2019, c'était le 3 septembre dernier, pour l'ensemble des étudiants, une rentrée un tout petit peu différée pour les élèves qui sont dans la formation Esperas barreau mais ils sont également rentrés parmi nous et les activités ont débuté. Alors, un premier élément de, de bilan en termes de, de, de chiffres, nous avons aujourd'hui... Il y a quelques jours, en fait, hein, lors de la dernière extraction des bases de données, 634 nouveaux étudiants extérieurs administrativement inscrits au sein de l'établissement cette rentrée. Il nous reste, cela dit, de l'ordre de 200 dossiers environ en cours de traitement. Euh, les étudiants, bien entendu, les étudiants sont présents, présents, présents euh, assistent au cours, mais il y a encore un certain nombre de pièces administratives obligatoire, nécessaire, formel pour pouvoir valider administrativement cette, euh, comment, cette administration sur ces 200 dossiers, à la fois des dossiers euh, de primo-entrant au sein de l'établissement et puis des dossiers de réinscription au cours, du, au cours du cursus. Donc les chiffres que je vais partager avec vous euh, sont basés notamment sur ces 634 euh, étudiants et puis nous réactualiserons euh, bien entendu ces, ces chiffres et ils le sont, ils le sont en permanence. Donc c'est un petit peu les les, les, bilans, les bilans de, de rentrée, on les décomposés, tronc commun, les formations d'ingénieurs sous statut d'étudiant, les formations d'ingénieurs sous statut d'apprenti, Esperas Barro, l'école styliste prototypiste automobile à l'UTBM, et les formations de master que nous, que nous opérons également. Les chiffres qui apparaissent, et je ne vais pas les énumérer pour ne pas être fastidieux, mais les chiffres qui apparaissent donc sont, correspondent aux chiffres des primo-entrants, des, des nouveaux étudiants extérieurs administrativement inscrits au sein de l'établissement. Les chiffres pour le tronc commun, 282. Vous voyez apparaître ici à l'écran les chiffres dans les formations d'ingénieurs sous statut d'étudiant, ce qui correspond donc à un recrutement Bac plus 2, hein, c'est une autre modalité de recrutement au sein de, de l'établissement. Les chiffres également des primes entrants pour les formations d'ingénieurs sous statut d'apprenti. Nous disposons de quatre formations d'ingénieurs sous statut d'apprenti. Esperas Barro avec 25 euh, étudiants, la promotion est, est complète et nous accueillons aujourd'hui étudi 98 étudiants -moi, dans les formations de master, en tout cas lors du dernier euh, du dernier comptage. Je fais apparaître, et une fois encore sans les énumérer, cette fois-ci, les chiffres de l'ensemble des étudiants qui sont dans ces différentes, différentes formations, donc c'est la colonne de droite, et qui intègre, cumule eh bien l'ensemble des, des étudiants sur les différents niveaux. Des, fils, des FISA du tronc commun, euh, non pas d'espérance barreau puisque c'est une maquette pédagogique en, en une année. Et une fois encore, j'insiste ici, 200, de l'ordre de 200 dossiers administratifs sont encore en cours et vont venir euh, voilà, perler, ventiler ces, ces dossiers euh, et donc incrémenter l'ensemble de, de ces formations. Voilà, donc là, le semestre a débuté. Quelque, quelques mots euh, avant de... de, de D'abord des remerciements, mais quelques mots. Nous avons sur le recrutement cette année eu plus de 30% de dossiers de candidature supplémentaires par rapport à l'année dernière. Alors à cela, plusieurs, plusieurs explications je vous en propose trois. La première, c'est l'effet Parcoursup, effectivement, qui a changé un petit peu les modalités de dépôt des, des dossiers et, à l'évidence, Parcoursup a cette, à cet effet-là. Un autre effet qui est l'effet lié à la démographie. Nous sommes sur une bosse démographique dans l'enseignement supérieur, avec plus euh, d'étudiantes et d'étudiants accédant à, à l'enseignement supérieur. Et puis, troisième explication, on le voit également dans les, dans les dossiers déposés. Eh bien, voilà, ce sont des éléments de lisibilité d'attractivité, des formations d'ingénieurs en général, des formations d'ingénieurs dans les universités de technologie en, en particulier. Euh, Troyes et Compiègne ont eu des chiffres alors un petit peu en termes d'augmentation de nombre de dossiers euh, sensiblement, euh, sensiblement équivalents. Donc ça a posé un certain nombre, il a fallu s'adapter à cet accroissement du nombre de, de dossiers à, à traiter. Et voilà je souhaitais remercier l'ensemble des personnes tout d'abord au long du processus de recrutement, d'analyse, de traitement des dossiers et puis l'ensemble des personnes qui ont été impliquées sur, sur cette rentrée universitaire et c'est tout l'établissement qui l'est mais depuis l'organisation des emplois du temps, de la logistique de rentrée, des commissions pédagogiques des différents tests qui sont proposés aux étudiantes et aux étudiants à l'occasion de, de cette rentrée voilà, pas de difficultés majeures cest dire qu'il n'y a jamais de difficultés, euh, mais pas de difficultés majeures sur cette rentrée. Et en termes d'effectifs, nous sommes pratiquement à la cible que nous nous étions fixés, hein, qui avait été partagée au conseil d'administration. Et cette cible, il y a deux, deux effets, j'en ai parlé plusieurs fois, d'aller progressivement euh, à une augmentation donc, des étudiants, recrutés au niveau du tronc commun et corrélativement une diminution du nombre d'étudiants recrutés à Bac 2 de telle sorte d'opérer sur quelques années un rééquilibrage sur le nombre d'étudiantes et d'étudiants diplômés en fin de, de parcours avec l'objectif d'avoir sur une promotion diplômée chaque année environ la moitié des étudiantes et des étudiants donc des diplômés issus de la formation tronc commun, l'ingénieur en 5 ans. Le positionnement des universités de technologie et pour l'autre moitié issue d'autres modalités de recrutement et notamment de recrutement TIC Bac 2 chemin également qu'a pris l'université de technologie de Troyes qui, qui a rééquilibré aussi sur quelques sur quelques années. Donc voilà, merci à, à toutes et à tous pour cette rentrée. À l'occasion de la semaine de rentrée également, la journée des associations, elle était organisée pour la deuxième année consécutive. Ça a été un bon moment, Et organisée eh bien, à l'initiative, bien entendu, des associations d'étudiants au sein de l'établissement, mais bénéficiant là aussi de la logistique et de l'appui d'un certain nombre de services, la cellule, service communication au travers de la vie étudiante, service patrimoine en termes de, de logistique, et, et donc au cours de, de cette journée, avec beaucoup de monde ici sur, sur le pont, eh bien, de pouvoir découvrir l'ensemble des activités proposées par les associations étudiantes au sein de, de l'établissement. On recense hein, plus de 60 de ces activités. Elles peuvent être culturelles, technologiques, sportives, euh, de, de bien entendu, etc., etc., Et donc de pouvoir, euh, voilà, très rapidement pour les étudiants euh, nouvellement inscrits, eh bien de prendre également pleinement connaissance de cette de cette vie universitaire, puisque la vie euh, dans l'enseignement supérieur en général, dans une unité en particulier, elle continue après, euh, après les cours euh, au travers de la vie étudiante. Et puis euh, à cette occasion également, notamment une sensibilisation, l'ensemble des, des nouveaux entrants, sensibilisation à un certain nombre de, de pratiques, et avec notamment une, une démonstration et la sensibilisation qui, qui, avait avec, qui allait avec une démonstration d'incarcération de, de véhicules. C'est pour les pompiers aussi à cette occasion un exercice grandeur nature qui leur, est, qui leur est proposé. Voilà, merci en tout cas à toutes et à tous. Et puis de vous souhaiter, de nous souhaiter eh bien, une bonne année universitaire 2018-2019. Et euh, voilà, un bon euh, semestre de printemps euh, 2000 2018. Sem euh, semestre d'automne, pardon, 2018. La fin de l'année est le semestre d'automne habituellement et la fin d'année civile cette fois-ci est habituellement consacrée, bien entendu, également à la préparation du budget et du budget de l'année suivante. Et donc nous avons commencé dès le mois de, de juin hein, les travaux préparatoires. Euh, à la préparation budgétaire 2019, je voudrais partager avec vous quelques éléments, quelques orientations dès lors que le budget aujourd'hui n'est pas, pas construit, mais de pleinement partager ces éléments-là. Un rappel, hein, tout d'abord, le budget de l'UTBM, et lorsque je parle du budget de l'UTBM, c'est UTBM en tant que tel, mais associé également au budget du SAIC et le budget de la fondation de, de l'UTBM. Et le budget voilà, de ces trois entités correspondant au budget de l'établissement est de l'ordre de 40 millions d'euros. Pas tout à fait, nous effleurons les 40 millions d'euros en grande masse. Et sur la préparation budgétaire 2019, nous serons dans ces, dans ces eaux et dans ces grandes, dans ces grandes masses. Évolution ou les éléments marquants de cette préparation budgétaire, eh bien, tout d'abord l'architecture budgétaire va être mise en phase avec l'architecture de l'établissement. Et à compter du 1er septembre, cette rentrée universitaire, nous avons basculé pleinement dans l'organisation en pôle thématique, consécutivement à l'adoption par le conseil d'administration, et c'était le 16 juillet dernier, et bien des statuts révisés de l'établissement et du règlement intérieur de, de l'établissement. Donc l'architecture sera, sera un petit peu différente pour phaser pleinement, bien entendu, le budget avec l'organisation, la structure, la façon d'opérer au sein de l'établissement. Partager avec vous quelques éléments de prévision, puisque préparer un budget, construire un budget, eh bien, suppose la première étape, d'émettre un certain nombre d'hypothèses, mais les hypothèses les plus réalistes, les plus documentées possibles, quant aux recettes et quant aux dépenses de, de l'établissement. Nous procédons à ce travail depuis le mois de juin, le mois de juin dernier. Et ce qui apparaît, de l'ensemble des éléments, euh, il apparaît qu'en 2019, nous allons connaître ce que j'appelle un effet ciseau. Et vous allez comprendre tout à fait ce que j'appelle par effet ciseaux, c'est-à-dire nous allons avoir une baisse, voire une baisse des recettes prévisibles sur 2019, hors qui est fondation, hein, donc sur la masse principale du budget appelé budget UTBM, associée à une augmentation des dépenses qui est tout à fait prévisible également et qui, qui est déjà avérée et, et projetée. Alors, pas vous assommer de chiffres, mais préciser un petit peu plus sur les baisses de recettes notamment. La principale d'entre elles sera liée à une baisse de la taxe d'apprentissage collectée par l'établissement cette année. Et cela consécutivement à la réforme de l'apprentissage et de la taxe d'apprentissage. Elle a été discutée au printemps dernier et puis elle a été adoptée donc au début de cet été. Et ces modifications, cette évolution... Dans la manière de collecter la taxe d'apprentissage, dans les plafonds, je ne rentre pas dans les, dans les détails, mais très certainement va, c'est en tout cas l'estimation que l'on fait aujourd'hui, conduire à une diminution de deux. On va diviser par deux la taxe d'apprentissage que l'on collecte chaque année. Et L'établissement était un, et est particulièrement performant en, en la matière, puisque nous collectons depuis 3-4 ans plus de 700 000 euros de taxe d'apprentissage 750 000 étant l'objectif et nous y sommes sur 2018 et donc nous avons une prévision de recettes de seulement 375 000 euros à ce jour. Cela correspond 300 000 euros à peu près à l'excédent budgétaire prévisionnel lors de la construction d'un budget. Et puis des augmentations, de, des augmentations de dépenses également sur plusieurs postes. Augmentation de dépenses sur le poste qui est le poste principal du budget de l'établissement, euh, de la masse salariale. Alors, plusieurs, euh, plusieurs mécanismes hein, qui, qui sont liés à cette augmentation de, de la masse salariale, et, et, et personne ne va s'en plaindre, bien entendu, euh, mais nous avons une augmentation euh, qui est projetée de 350 000 euros. Sur l'année prochaine, de la masse salariale qui vient s'ajouter à une augmentation de la masse salariale. Nous avons augmenté de l'ordre du million d'euros. Vous voyez le chiffre très exact, je souhaitais le partager avec vous. Mais un petit peu plus d'un million d'euros d'augmentation de masse salariale entre 2015 et 2018. Des postes ont été ouverts. Il existe toujours ce que nous appelons le glissement vieillesse technicité dans toutes les administrations et dans tous les établissements, etc. etc. Autre augmentation des dépenses, une augmentation sur la viabilisation. Des, des bâtiments. Euh, nous allons connaître un renchérissement euh, du coût de l'énergie, Alors tant dans les entreprises, les institutions, mais également en tant que particulier. Et ce renchérissement est estimé aujourd'hui de l'ordre de 200 000 euros. Alors, quel est le coût de viabilisation On permet de partager parfois ces, ces chiffres-là. Hein. Pour l'établissement, la facture de gaz annuelle, de gaz et d'électricité est un petit peu plus de 900 000 euros. 450 000 euros de gaz, 450 000 euros d'électricité, j'arrondis, mais on est à peu près sur ces eaux-là. Savoir Une journée de chauffage dans l'établissement, sur les trois sites l'hiver, ça représente 4 000 euros. En fin d'une semaine de chauffage, c'est 20 000 euros de gaz dépensé, hors électricité. Et donc nous avons ce renchérissement, il faut pouvoir budgéter bien entendu et prévoir ce, ce renchérissement. On ne joue pas à la marge ici sur les, sur les chiffres. Et puis une autre augmentation tout à fait euh, et qui, est, qui est actée, c'est l'augmentation euh, de la cotisation de l'établissement au FIPHFP, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, avec un mécanisme de péréquation et de cotisation des, des établissements. Et donc, l'ensemble des projections euh, laisse entrevoir une augmentation de la cotisation de l'établissement de l'ordre de 65 000 euros. Alors, au travers de ces chiffres, c'est pour être en toute transparence sur les, les, les, les, les éléments de préparation de, du budget, je ne veux pas ici, ne euh, vous méprenez pas, avoir cet après-midi un discours alarmiste quant à la préparation du, du budget par ailleurs. Euh, mais nous allons avoir, nous avons des points d'attention et nous devons toutes et tous, hein, c'est mon rôle de les avoir, mais de les partager également avec vous, des points d'attention sur la préparation de ce, de ce budget. Cela renvoie également à un autre, à un autre élément, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de, de le partager, mais que nous puissions travailler et continuer à développer les fonds propres de l'établissement. La taxe d'apprentissage rentre dans la catégorie fonds propres, malheureusement, elle, elle diminue de manière prévisionnelle, mais voilà, au travers d'un certain nombre d'outils dont nous sommes en train de nous doter actuellement, eh bien, de pouvoir disposer de ressources, de ressources complémentaires. Nous avons d'ores et déjà des fonds propres et les fonds propres sur les 40 millions, je suis toujours en très grande masse ici, et sur les 40 millions du budget de l'établissement, eh 10 millions correspondent à ce que nous appelons des, des fonds propres, le reste étant la subvention pour charges de services publics allouée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, à l'établissement pour pouvoir repérer ces missions. Donc voilà, la programmation et la préparation du budget euh, se continuent. Il est construit, mais je souhaitais vraiment partager ces éléments de, de contexte avec vous. Euh, le budget construit sera euh, présenté euh, au conseil d'administration pour adoption lors de la séance, en tout cas aujourd'hui, prévue le 21 décembre euh, prochain. Et donc, avec une mise en œuvre dès le 1er janvier, bien entendu, 2019. Voilà pour ces éléments de préparation qui mobilisent de, de nombreuses personnes dans, dans l'établissement pour pouvoir préparer ce, ce budget. Je souhaiterais partager maintenant quelques éléments comme je le fais habituellement. Euh, relativement au groupe des universités de technologie, d'une part, et puis d'ici un instant, euh, la commune université bourgogne Bourgogne-Franche-Comté, d'autre part, qui constitue les deux ancrages, je le dis à chaque fois, les deux ancrages de, de l'établissement. Alors, je débute par le groupe des universités de technologie. C'était le 28 et 29 août dernier et nous étions à Troyes pour le séminaire annuel ou l'un des deux séminaires annuels des universités de, de technologie. Une centaine de personnes réunies et durant deux jours, eh bien de partager un certain nombre de pratiques, d'expériences et puis également d'avoir une réflexion en commun. Alors les thèmes euh, aborder cette, euh, cette année lors de ce séminaire, eh bien, de partager des éléments de réflexion et, et des pratiques concernant la formation du tronc commun dans les trois établissements. Euh, une réflexion également, une partage d'expérience sur les sciences humaines et sociales au sein des universités de technologie, qui est un élément discriminant, mais il nous faut garder euh, cette, euh, comment, ce caractère discriminant des SHS au sein des, au sein des UT. Euh, également, des réflexions sur les diplômes d'université. Euh, un séminaire recherche de deux jours a été conduit en parallèle. Et puis, de partager également des éléments sur, euh, sur l'UCEUS. Une quatrième université également, dans l'actualité des universités de technologie, eh bien, une quatrième université de technologie sera créée en France au 1er janvier 2019. Elle va être un petit peu différente des trois universités de technologie, UTC, UTT, UTBM, puisqu'elles ont été, ces trois-là, créées à Aix-Nile, on a créé un nouvel établissement de fait. Là, c'est une évolution, la transformation d'un établissement. Elle est créée au 1er janvier 2019 après 13 tentatives en France de création d'universités de technologie. 13 tentatives qui ont échoué. Euh, et je ne vais pas égrainer la, la liste, mais voilà, la 14e tentative a été, euh, a été la bonne. Et donc l'université de Sergi-Pontoise associés à l'ESTI, l'École internationale des sciences du traitement et de la formation. Ces deux établissements fusionnent, se transforment et au long des années à venir eh bien, vont devenir universités de technologie en en adoptant non pas exclusivement les statuts qui sont des statuts spécifiques dans le code de l'éducation, mais également en modifiant leur formation, en faisant évoluer leur formation et pour prendre l'ensemble des attributs d'une université de technologie, c'est-à-dire avoir... Formation principale des formations d'ingénieurs. Il en existe d'ores et déjà au sein de l'université de Sergi-Pontoise et à l'ESTI, mais également en transformant un certain nombre de formations en formations d'ingénieurs, en couplant différemment à l'image des universités de technologie, les sciences humaines et sociales et les sciences pour l'ingénieur, etc., etc. Donc nous avons déjà eu, c'était au mois d'août, une première rencontre, un premier échange entre les trois UT. Et donc le président de l'université de Sergi-Pontoise et le directeur de l'EISTI sera amené à, à vous en reparler. Je trouve que c'est une excellente chose, je partage mon point de vue très personnel, une excellente chose que d'autres universités de technologie émergent en France N'oublions pas, si ce modèle est très spécifique en France, il n'existait ou il existe encore à l'instant présent que trois universités de technologie en France. C'est le modèle dominant en Europe pour les enseignements en lien avec la technologie, ce qu'on appelle les TU, hein, euh, sur le, le paysage européen. Donc ça permet à mes yeux de renforcer en tout cas eh bien, les universités de technologie et de les rendre plus lisibles à ce, à ce niveau-là. Et puis, dans l'actualité, pour pleinement partager avec vous, euh, depuis trois ans à présent, euh, il y a des discussions avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour non pas revisiter les décrets de création des universités de technologie, mais de converger vers un décret commun de création des universités de technologie. Aujourd'hui, il existe trois décrets communs et des dispositions. L'article D719-2 du Code de l'éducation, qui est un article très spécifique aux universités de technologie, et très peu d'établissements disposent dans le code de l'éducation de cet article spécifique. Donc de converger vers un décret commun au lieu d'avoir trois, trois décrets. Et donc, le CNESER, euh, il y a une présentation du projet de décret commun de création des UT, c'était le 17 septembre dernier à, à Paris, devant le CNESER, et cette proposition a recueilli 13 voix pour, 12 abstentions. Et donc l'étape suivante, ce sera la présentation. Euh, et les trois établissements iront devant le Conseil d'État pour pouvoir présenter et argumenter cet, euh, ce décret commun de création des universités de technologie. Il ne modifie pas, bien au contraire, euh, j'allais dire, les attributs et les spécificités des universités de technologie. Il permet, en tout cas à mes yeux, de les renforcer et de les renforcer et d'inscrire plus encore dans le code de l'éducation un certain nombre de dispositions spécifiques aux universités de, de technologie. Et puis dernier point sur les universités de technologie, l'UCEUS, quatrième université de technologie, en tout cas notre plateforme à, à Shanghai, voilà, pour partager avec vous le fait que le 29 octobre prochain, nous aurons le deuxième comité de pilotage de l'année. Il, il aura lieu à Compiègne avec quelques personnes en visioconférence à, à Shanghai, notamment à l'ordre du jour qui n'est pas encore pleinement stabilisé, mais de poursuivre les discussions quant à l'ouverture à l'UTCUS de formations supplémentaires, de programmes de formations supplémentaires, et notamment l'ouverture d'un master labellisé par la CTI, donc ayant les attributs d'une formation d'ingénieur sur place à, à Shanghai. Et puis, dernier élément également sur le, le groupe UT, où il existe un groupe UT hein, qui permet, permet d'animer, on va dire, les interactions entre les trois universités de technologie, la, la forme d'une association. Et donc, depuis euh, le séminaire, depuis le 28 août dernier, L'UTBM eh assure le portage, assure la gouvernance, assure la présidence en fait, du, du groupe UT pour deux années. Il voilà, nous, nous incombera euh, de pouvoir d'animer le, le groupe UT et d'un certain nombre d'animations, de, de manifestations qui vont très au-delà du, du séminaire, bien, bien entendu, ou des séminaires. Voilà Quelques mots sur le, le, le groupe UT d'actualité, un ancrage de l'établissement L'autre ancrage de l'établissement, c'est la communauté d'universités et d'établissements, Université de Bourgogne-Franche-Comté. Elle est consécutive à hein, la loi euh, dite loi LRU2, qui demandait à l'échelle des sites, des régions en d'autres termes, eh l'ensemble des établissements eh bien, de se structurer suivant trois modalités de structuration, l'association, la communauté d'universités et d'établissements ou la fusion. La commune BFC ou les établissements ont choisi en 2015, un, un décret de création 1er avril 2015, donc de basculer euh, sous la forme d'une commune. Portez à votre connaissance, mais je n'en doute pas, vous l'avez vu, que l'ordonnance relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement, de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, a été, a été adoptée et cette ordonnance eh bien, modifie la loi LRU2 et puis offre, ouvre le champ des possibles dans les modalités d'organisation des sites et pour nous c'est le site Bourgogne-Franche-Comté puisque nous sommes sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors l'ensemble des sites en France, UBFC en particulier ici en Bourgogne-Franche-Comté, va ouvrir un certain nombre de discussions, de réflexions pour euh, analyser euh, le champ des possibles proposés par ces ordonnances et éventuellement, le cas échéant, proposer à l'ensemble des conseils d'administration des établissements, et eh bien peut-être, je n'en sais rien, des modalités qui seraient différentes des modalités actuels qui sont les statuts de, de la Commune, où nous resterons sur les, la, la Commune. Mais pour partager avec vous, très prochainement, euh, à partir de fin septembre et début octobre, sur la fin de cette année civile, un certain nombre euh, d'échanges, de discussions sur la structure et les, les conseils, bien entendu, du BFC. Et l'un des conseils auxquels je participe en tant que représentant et responsable de, de l'UTBM, est ce que nous appelons le Conseil des membres. Donc nous allons avoir... Euh, un certain nombre d'échanges euh, de points de vue, de, de discussions, voilà, en tout cas pour avoir une étude euh, très fine du champ des possibles. Au final, au final, si évolution il devait y avoir, elles seront décidées euh, par les conseils d'administration, dans tous les cas des, des établissements, et pas par les responsables des établissements, bien entendu. Mais il y a euh, ces, ces discussions-là. Voilà, le champ, des possibles, le champ des possibles est plus ouvert aujourd'hui, une fois encore, par rapport à la, à la LRU2. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois en Assemblée Générale, et je crois dès la première Assemblée Générale, hein, que je vous disais que les évolutions que va connaître l'enseignement supérieur à la recherche dans les années à venir, très certainement sans commune mesure par rapport aux évolutions, que l'enseignement supérieur à la recherche a connu au long des dix années passées, cela fait à peu près dix ans que l'on est dans ces processus de rapprochement, etc. L'étape de l'ordonnance modifiant la loi LRU2, je pense, va euh, euh, introduire ou on va avoir une accélération de ces, de ces évolutions. Il faut encore, je partagerai avec vous au fur et à mesure voilà, les, éléments, les éléments partagés. Il n'y a pas de calendrier aujourd'hui ou d'éléments. Les premières discussions, je vous le disais, débutent au mois, de, au mois de fin septembre, début octobre, notamment en particulier au Conseil des membres, mais pas que au sein du, du Conseil des membres. Donc voilà, on, on, notre paysage va continuer, à, va continuer à évoluer, notre paysage, notre paysage local. Voilà, et pour terminer en tout cas cette, cette séquence et puis avoir du temps pour interagir toutes et tous ensemble, de partager avec vous, voilà, comme je le fais de temps en temps, un coup de cœur. Alors, il y a plusieurs coups de cœur. J'ai choisi celui-ci comme, comme coup de cœur. Un diplômé de l'UTBM, aujourd'hui pilote de chasse. Et puis très récemment, c'était fin août, il avait une mission. Et la mission passait pas très loin de Belfort montbéliard En fait, pas très loin, passait juste au-dessus. Et il s'est rappelé à... Un autre souvenir, voilà, il, avait embarqué le, il avait embarqué le logo et il a, pour faire un clin d'œil à, à l'ensemble des étudiantes et étudiants de l'établissement, de se rappeler voilà, qu'il est ingénieur diplômé de l'UTBM. Donc voilà, merci, je ne peux pas citer son, citer son nom ici, euh, mais merci en tout cas à ce diplômé qui continue à, à se rappeler l'UTBM, en tout cas quand il passe au-dessus de, au de nous. C'était un, un petit coup de cœur personnel mettre un terme pour ne pas avoir l'ensemble des, des planches, hein, d'autres éléments que je partagerai au, au fur et à mesure, mais également de prendre cet après-midi un temps, euh, voilà, temps d'échange pour répondre à, à vos questions, vos questions sur les thèmes, les points que j'ai abordés, ou sur tout autre élément que vous souhaiteriez euh, voilà, partager, euh, partager ensemble. Voilà, c'est -ce une... souvent la première, la première des questions qui est euh... Qui est peut-être la plus euh, difficile ou disons la moins facile sur ces éléments manifestement pas de questions enfin question ou commentaire hein, lorsque je pose quand je vous dis question ça peut être voilà, un commentaire ou questionnement je reviens sur le, la quatrième UT enfin, la, la, la prochaine UT hum. Pour l'instant, donc ce, cela, cela ne veut pas dire que cette UT intègre le groupe UT. Non, je sais pas. Donc, le, je euh, ne l'ai pas précisé, mais effectivement, le, ouais. le groupe UT fonctionne sur des modalités euh, de mutualisation particulières. On pourrait même dire sur des valeurs particulières. Donc, euh, le fait qu'il y ait une autre université de technologie technologie n'applique pas de fait qu'elle rentrera dans le groupe UT, dans l'association du mmh. groupe UT. Euh, moi, je souhaite qu'elle rentre mmh. à titre personnel, mais euh, mmh. il y a des, mmh. justement des comparaisons à faire. Des comparaisons à faire. Elle n'est pas aujourd'hui dans le groupe UT. Je vous disais, elle, elle bascule UT au 1er janvier, mais ça va être également une phase transitoire puisque cette nouvelle université de technologie souhaite adopter et se rapprocher et prendre les valeurs des trois universités de technologie, mais cela va prendre quelques années pour se ce faire. Cela dit, ce dont nous avons convenu, on ne peut pas ignorer la création d'une quatrième université de technologie et donc d'ouvrir une phase de dialogue, d'échange, de partage d'expérience, avec cette quatrième université de technologie. Mais elle ne figure pas aujourd'hui dans le groupe UT et sur un certain nombre de dispositifs qui sont partagés, allant du recrutement à la plateforme UTCUS à Shanghai, etc., etc. Cette quatrième université de technologie n'intègre pas l'ensemble de ces dispositifs, de, de bien entendu, mais en tout cas d'avoir ce dialogue avec cette université et, et de faire en sorte, à mes yeux, de pouvoir Allez l'accompagner ou en tout cas de partager un certain nombre de pratiques pour qu'elle se rapproche au plus euh, et bien de ce qui est la signature des universités de technologie en France, euh, parce que ça permet de renforcer voilà, le, le modèle, l'ADN, la signature, on peut utiliser plusieurs, plusieurs terminologies, mais en tout cas de se rapprocher au maximum. Mais elle ne fait pas partie effectivement, à l'instant présent, du groupe, université de, du groupe UT Groupe Université de Technologie. Alors, on va voir hein, dans l'évolution de l'enseignement supérieur et de, et de, la, de la recherche, j'ai déjà partagé avec vous euh, 200 formations d'ingénieurs en France avec des, des dispositions extrêmement différentes, des établissements extrêmement différents et une tendance également est à la fusion d'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs. Certaines écoles d'ingénieurs en, en, en France hein, ont une taille plus petite que, le plus petite, que la plus petite des, en, en nombre d'effectifs. Formation d'ingénieurs sous statut étudiant de l'UTBM. On se rappelle, nous sommes la septième sur les 200, la septième septième établissement le plus important en France. Donc il y a comme ceci un certain nombre de, de mouvements de fusion, de rapprochement entre les écoles d'ingénieurs et puis des universités également. Et dans les universités, il y a une, en termes de taille d'établissement, eh une très large panoplie. Nous sommes universités et parmi les l UTBM, l'UTT, l'UTC, parmi les plus petites universités en France, hein, et il y a des universités de taille, de taille moyenne accueillant l de l'ordre de 10 000 étudiants jusqu'à des universités très importantes et notamment les petites universités ou les universités petites et de taille moyenne également euh, sont dans des, des réflexions pour avoir des évolutions, des positionnements euh, singuliers bah, et bien permettant de continuer de, de peser, d'exister, d'être lisible dans le, le paysage. Je fais l'analogie avec la Commu-UBFC, je disais, nous pesons 4% dans la Commu-UBFC. L'UTBM représente 4% des effectifs. Ça veut dire 4%, nous ne pesons pas, pas grand-chose. Et pourtant, nous pesons beaucoup. Nous pesons beaucoup parce que nous sommes une université de technologie, parce que nous diplômons plus de 600 ingénieurs par an, parce que nous avons des positionnements vis-à-vis de -vis, euh, la technologie au sens large. Mais si je rentre en particulier... Nous ne sommes pas une formation d'ingénieurs comme toutes les formations d'ingénieurs. Il y a une expertise des savoirs, des positionnements sur les relations internationales avec les partenaires, un dialogue qui est différent avec les partenaires des milieux socio-économiques. C'est par ces éléments-là que nous existons pleinement et que nous prenons pleinement notre place dans la commune. Ça ne sera jamais par le nombre d'étudiants que, que nous accueillerons. C'est à l'échelle de l'UTBM au sein de la, la ComUBC. Je reviens aux, aux universités de, ta, de taille moyenne. Elles ont les mêmes préoccupations, euh, bien entendu, n'existant pas par le nombre d'étudiants, de pouvoir trouver des positionnements qui sont des positionnements euh, singuliers, discriminants. Euh, et l'université de Sergi-Pontoise, on est en région parisienne, hein, avec des mastodontes, des universités accueillant un nombre d'étudiants extrêmement important. Eh bien, Sergi-Pontoise a, a choisi euh, voilà, de devenir l'ATU parisienne ou lutter euh, sur la région parisienne. Donc, on va voir dans les, les mois et les années à venir, voilà, ces, ces, ces positionnements évolués. D'où ce que je vous disais, les évolutions que l'on va connaître dans les années à venir sont sans commune mesure par rapport à ce que l'on a connu par le passé. D'autres éléments de Questions Oui. Pour la réflexion qui se oui. passe sur le décret commun au niveau de la création d'unité, est-ce que ça va avoir tendance à faciliter la création d'unité cela peut pas... Non. Là, c'est vraiment le décret commun des trois universités de technologie telles qu'elles existent, euh, aux dispositions du D719-2. Euh, mais dans tous les cas, le statut T est codé d'ores et déjà dans, les uni... dans le code de l'éducation. Euh, donc, je ne pense pas que cela va faciliter la, la création. Euh, ce qui peut être intéressant, je trouve sur cette quatrième UT également, c'est une université de taille moyenne qui se transforme en université de technologie. Et je, je l'espère, je partage vraiment mon, mon point de vue personnel, je l'espère que cela va inspirer d'autres établissements. Ce statut et cette position particulière a déjà inspiré 13 établissements par, par le passé, n'avaient pas pu concrétiser cette, cette transformation-là. Certains d établissements l'ont concrétisé en basculant INSA, par exemple. Donc on est un statut INSA qui est différent, mais j'espère que voilà, cette création de quatrième université de technologie sera inspirante. Pour répondre très euh, explicitement à la question, je ne pense pas que la modification du décret, euh, j'allais dire, facilite. Aujourd'hui, il existe trois décrets de création, c'est de remplacer ces trois décrets de création par un décret commun aux trois universités de, de technologie. Je voulais savoir un petit peu quelles sont les, les prochaines grandes étapes à la mise en place des pôles alors, les prochaines étapes de la mise en place des pôles, c'est de, de finaliser la gouvernance des pôles, ce que l'on appelle le bureau de pôle. Donc, nous sommes en train de préparer et de pouvoir caler cela dans le calendrier. Les phases d'élection puisqu'il faut élire ces gouvernances conformément, euh, conformément au statut. L'objectif euh, c'est de pouvoir d'ici la fin de cette année civile, d'ici la fin 2018, d'avoir pu organiser la gouvernance des pôles et de disposer de la, pleinement de la gouvernance et de pouvoir, euh, de pouvoir opérer en mode pôle. Autre élément, c'est la préparation, je vais dans le temps, la préparation budgétaire. Hein, et donc le budget, l'architecture budgétaire eh bien, a, a évolué entre le budget 2018 et le budget 2019, puisqu'on va avoir une architecture budgétaire qui va être la déclinaison du budget de notre articulation aujourd'hui en termes de pôle. Et puis un certain nombre de projets qui continuent de se, de se déployer, euh, projets je vous l'ai dit, se doter d'outils communs, par exemple. L'outil commun, alors il y en a plusieurs, mais il y a un outil qui s'appelle l'Open Lab à l'UTBM. Donc là, de poursuivre le déploiement de cet outil commun. Dans la logique des pôles également, d'aller vers le renforcement des plateformes thématiques. Mobilitech sur, sur Montbéliard. La plateforme énergie, une plateforme énergie à renforcer sur, euh, sur Belfort, la plateforme industrie 4.0, plutôt localisée sur Sévenan, hein, même si la partition n'est pas euh, pleinement géographique ou, ou géographique euh, euh, exclusivement. Euh, donc, de Continuer à travailler sur ces, sur ces projets-là. Dans la préparation budgétaire, je ne l'ai pas évoqué, mais de continuer à mobiliser le fonds de roulement de, de l'établissement pour pouvoir procéder à du renforcement capacitaire ou de la jouvence d'un certain nombre de, de, de matériel. Donc les pôles ont commencé à travailler sur des feuilles de route on va dire feuilles de route stratégiques, qui seront revues au fur et à mesure, mais pour pouvoir avoir des, des positionnements. Ce sont les éléments qui vont nous occuper fin d'année, début d'année prochaine, et de faire raisonner euh, l'investissement de l'établissement et ses feuilles de route euh, dire stratégiques, ses orientations, avec la structuration du pôle territorialisé Nord-Franche-Comté. J'avais évoqué ce pôle lors de la dernière Assemblée Générale, Comment s'organise-t-on dans le Nord-Franche-Comté par rapport au reste de la commune Puisque si l'UTBM pèse 4% dans la, dans la commune, le Nord-Franche-Comté, si on raisonne géographiquement, eh bien, euh, voilà, est le troisième pôle, mais un pôle accueillant à peu près de l'ordre de euh, voilà, moins de 10% des, des étudiants. Donc, quelles sont nos spécificités Et la signature que l'on a choisi de donner à ce pôle territorialisé est une signature technologie et innovation, déclinée thématiquement à l'échelle du Nord-Franche-Comté, hein, des trois établissements d'enseignement supérieur que sont l'UFC et les composantes de l'UFC, l'Estin et l'UTBM. Donc une signature technologie et innovation avec une déclinaison thématiquement sur quatre axes, quatre piliers, l'énergie, transport mobilité, Industrie 4.0 et puis un axe traversant, transversal, qui est réglé 3, qui est le digital, digital numérique. Et donc, dans ce cadre-là, également, de pouvoir contractualiser avec la région Bourgogne-Franche-Comté, notamment, et eh bien, pour obtenir ou essayer d'obtenir un certain nombre de moyens supplémentaires à l'échelle du pôle. Donc ils viendront renforcer, hein, c'est bien l'objectif d'avoir un effet levier et renforcer un certain nombre de, un certain nombre de déploiements. Voilà, donc ça c'est le, sur les, les mois à venir, un petit peu les, les orientations sur le, sur le déploiement. Et puis l'année 2019, en tout cas le début de l'année 2019, sera, on va nous mobiliser également pour apporter des premières réponses à la CTI. Lors de la venue de la, la commission des titres de l'ingénieur, nous, nous sommes accrédités pour la période maximale, six années, pour les neuf formations d'ingénieurs au sein de l'établissement. Mais la CTI souhaitait, au travers de ses re recommandations, euh, pouvoir avoir un point d'étape euh, à mi-parcours. Et le mi-parcours, c'est euh, juillet 2019. Et donc de finaliser un certain nombre d'éléments pour aller dialoguer avec la CTI, expliquer ce que l'on a déjà fait, ce qu'il reste à faire, euh, voilà, évoquer avec la CTI un certain nombre de points. Donc, ça va mobiliser également sur le, le début de l'année 2019. Voilà, Sur un court-moyen terme sont, les, sont ces, ces éléments-là. Si je projette sur un terme un petit peu plus lointain, en tout cas en termes de matérialisation pratique, eh bien deux, euh, deux évolutions, et même trois évolutions, sur le site de Belfort, je l'avais partagé également lors de la dernière Assemblée Générale, mais sur le site de Belfort, on peut aujourd'hui estimer qu'on sera sur 2020, dans la première matérialisation, le lancement des travaux, lancement de travaux avec la perspective de rénover complètement le bâtiment A du site de Belfort. Ce n'est pas uniquement une rénovation énergétique, c'est également une rénovation énergétique, mais au-delà de transformer ce bâtiment en salle de TP géant, à l'échelle d'un bâtiment, euh, sur les champs de, de l'énergie et puis les champs de l'informatique, hein, le bâtiment connecté, et également d'avoir un, un dispositif, une plateforme sur laquelle des activités de recherche puissent être, euh, peuvent être adossées. Euh, ça, c'est sur le site de, de Belfort. Nous travaillons, euh, j'allais dire, aujourd'hui encore dans les, dans les dossiers. Il faut passer beaucoup d'étapes, beaucoup d'agréments d'autorisation. Et je l'avais dit, au mois de juillet dernier, nous avons pu obtenir 1 million d'euros supplémentaires pour procéder à cette rénovation. Nous sommes passés de 4,25 millions à 5,25 millions. Sur le site de Montbéliard, une extension du bâtiment M, appelée plateforme Mobilitech. Et là aussi, des discussions avec la région, notamment pour obtenir des financements complémentaires et d'avoir une mise en œuvre, en tout cas, de ce, de ce bâtiment-là, de cette, de cette extension, permettant notamment euh, eh bien, de relocaliser également sur le bâtiment M et son extension Esperas Barreau, et, et d'avoir vraiment euh, voilà, cette masse cette critique, sachant que la plateforme Mobilitech, y compris vis-à-vis euh, -vis de, la, de, de la région, hein, ce sera un, un outil important, quand euh, à dire Kanji à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté sur, le, sur les transports et la mobilité et puis ici sur Sévenan un certain nombre de réflexions ayant cours et de déclinaisons sur la plateforme Industrie 4.0 sur Sévenan et donc en mobilisant du fonds de, du, du fond de roulement de l'établissement pour pouvoir investir sur ces sur outils, sur ces objets mais avec la préoccupation également, à chaque fois que nous investissons un euro, eh d'aller à la recherche d'euros complémentaires, fixer un objectif, et je pense que c'est l'objectif que l'on peut garder pour un euro investi directement par l'établissement, eh de pouvoir collecter ou d'avoir un euro de subvention auprès d'un certain nombre de, de financeurs, hein, financeurs collectivités locales, le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, mais pas que, également des discussions avec des industriels, avec euh, voilà, du mécénat. Bref, collecter, avoir un effet levier sur ces fonds. Donc là, on s'inscrit déjà un petit, dans un temps un petit, peu plus, un petit peu plus lointain. 2020 va être rapidement, va être rapidement là, cela dit. Hein? Mais là... Et je finis là-dessus. Première, première étape, mise en place de la gouvernance des, des pôles effectives avant la fin de cette année 2000, 2018. D'autres euh, questions, remarques Oui Alors aujourd'hui, enfin en tout cas à brève échéance, hein, la, la, le, le regroupement des trois sites de, enfin de l'UTBM sur un seul site, à brève échéance, cette, euh, cette idée-là est écartée est écartée pour des raisons de, de des raisons financières. Ça, nous avons travaillé, euh, essayé d'estimer déjà une enveloppe très générale. Hein, alors c'est bien sûr à, à grand trait ou à gros trait, mais estimé quel serait le coût final d'une relocalisation de l'ensemble des sites sur un seul site nous sommes sur une échelle de 200 à 250 millions d'euros donc ça c'est une première euh... enfin c'est une première et c'est l'écueil l'obstacle principal euh, donc sur un court un moyen terme ce n'est pas de d'actualité par contre des discussions elles sont longues cela fait euh, 18 mois il y a des discussions, euh, j'ai à dire, avec un certain nombre d'opérateurs et notamment les collectivités locales pour voir comment, comment il serait possible de densifier, d'avoir un vrai réseau de transport qui permettrait de relier et de desservir les trois sites. Alors les trois sites de l'UTB, mais on va dire les trois sites où il y a des implantations universitaires Belfort, montbéliard mais on va dire Belfort, Sévenan, et puis le, le campus à Montbéliard. Voilà, les discussions euh, continuent. Il n'y avait pas plus tard que cette semaine à nouveau une, une réunion pour euh, voilà, partager un petit peu la problématique et essayer de réfléchir sur des pistes. Là aussi, hein, les, les conséquences financières sont relativement, euh, relativement importantes. Euh, mais, voilà. mais sur un court, un moyen terme, une relocalisation sur un seul site de l'ensemble de l'établissement, je pense, 200 à 250 millions hors de, portée, hors de portée des financeurs, quels que soient ces que financeurs. Hmm? Alors, je ne l'ai pas évoqué, non, non, du tout, c'est absolument pas, je me suis arrêté sur le bâtiment mais j'aurais dû dire bâtiment A et bâtiment C, puisque c ça va être une opération qui sera couplée sur le bâtiment C et le bâtiment A. Et d'ailleurs, les premiers travaux qui seront engagés ne seront pas sur le bâtiment A, mais seront sur le bâtiment C. De telle sorte, et pour retracer un petit peu le cheminement, les différentes étapes de ces réalisations, elles ne sont pas phasées aujourd'hui dans le temps. Je vous disais 2020, vraisemblablement le début des travaux, mais une première étape d'aménagement du bâtiment C pour permettre de disposer de zones tampons et permettant d'accueillir durant la phase de travaux dans le bâtiment 1 un certain nombre d'activités, euh, notamment d'activités de, de formation. Donc les premiers travaux auront lieu dans le bâtiment C. Après les travaux de rénovation sur le bâtiment 1 et très certainement, mais tout cela n'est pas encore pleinement arrêté, mais nous aurons une première moitié du bâtiment à rénover avec des activités dans l'autre moitié et puis euh, permutation de, de ces activités. De telle sorte, donc, le bâtiment A terminé, de finaliser les travaux dans le bâtiment C et de ne pas de recommencer, hein, mais de finaliser ces travaux, de telle sorte de disposer effectivement d'une maison du numérique bâtiment C, permettant de relocaliser notamment un certain nombre d'activités qui sont au deuxième étage aujourd'hui du bâtiment B, à la fois dans le bâtiment A et à la fois dans le bâtiment C, et l'objectif final étant de pouvoir rendre le deuxième étage du bâtiment B euh, aujourd'hui. Euh, ce deuxième étage, et pourquoi avoir plutôt choisi le deuxième étage du, du bâtiment B on va dire, de retraiter ce deuxième étage en termes d'enveloppe budgétaire, là on est sur des sommes très importantes. Et aujourd'hui, l'usage du deuxième étage du bâtiment B représente de l'ordre de 100 000 euros par an sur le budget de l'établissement. Donc dès lors que l'on rend ce bâtiment est en rang acquis à France Domaine. Nous ne sommes pas propriétaires de, de, des, des bâtiments, mais France Domaine, on rend à France Domaine ce bâtiment. C'est déjà une charge immédiate de 100 000 euros qui disparaît du budget de l'établissement. Et puis sur le bâtiment A, également, hein, l'un des enjeux, outre la rénovation énergétique, je vous disais, de modifier l'usage de ce bâtiment, mais il y a une dimension énergétique. Le coût d'usage du bâtiment A aujourd'hui est de l'ordre de 50 000 euros annuellement, en termes de chauffage, viabilisation, etc. Et l'objectif de la rénovation énergétique du bâtiment est de diviser ce coût par 10 au travers d'une réalisation pilote et de passer de 50 000 euros à 5 000 euros par an. Donc, le, le bâtiment C, et la, le, le traitement du bâtiment C, si je ne l'ai pas évoqué, et, et je m'en excuse, reste tout à fait dans ce schéma-là. Une fois encore, ce sera le premier bâtiment qui verra un certain nombre de, de travaux, internes et externes. Hein, C'est vraiment un traitement de l'ensemble du, du bâtiment. D'autres... Questions, questionnements ou commentaires Écoutez, je crois, je regarde manifestement, euh, manifestement non. Voilà, s'il si, n'y a, a plus de questions, il me, souhaite, il me reste à vous, souhaiter, pardon, à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous remercier surtout pour votre présence cet après-midi. Et euh, voilà, à vous revoir euh, à d'autres assemblées générales et bien entendu, j'espère, entre les assemblées générales de l'établissement. L'assemblée la, la, générale euh, suivante, les, les, les prochaines vont être diffusées. Et comme l'année passée, nous alternerons entre les trois sites de l'établissement, donc entre Belfort, Sévenant et Montbéliard. Merci beaucoup. Et...